Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vérifier la normalité de la distribution sur PSPP grâce au test de Kolmogorov-Smirnov. Pour réaliser ce test, il faut cliquer en haut sur « Statistiques », puis sur « Statistiques non paramétriques » et enfin sur un échantillon « KS ». Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez la variable pour laquelle vous souhaitez vérifier la normalité de la distribution et faites-la passer vers la droite dans « Liste de variables test » grâce à la petite flèche. Ici, je vais choisir l'adhésion, qui est une échelle composée de trois questions ou trois items visant à savoir si les personnes adhéraient aux politiques diversité présentées. Mais je peux choisir d'autres variables dépendantes, comme « contact » ici, où je cherchais à savoir si les répondants seraient disposés à travailler avec des personnes d'autres pays. A nouveau, c'était une échelle constituée de plusieurs items ou questions. Une fois que les variables sont choisies, cochez en bas Normal, puis sur OK en haut à droite. PSPP nous présente alors les résultats au test de Kolmogorov-Smirnov. Ce qui nous intéresse, c'est le dernier résultat qui correspond à la valeur de P. Pour que la distribution soit considérée comme normale, il faut que la valeur de P soit supérieure à 0.05 au test de Kolmogorov-Smirnov. J'ai bien dit supérieur. Ici, c'est le cas pour la variable adhésion, on est à 0.195, mais ce n'est pas le cas pour la variable contact puisqu'on est à 0.008, donc c'est inférieur à 0.05. Et donc la distribution n'est pas normale. Je pourrais alors réaliser des tests paramétriques, comme l'ANOVA à un facteur pour l'adhésion, mais non paramétrique pour le contact. Sachez qu'un grand nombre de répondants permet d'ignorer la rupture de la normalité de faire quand même des tests paramétriques. Si vous avez par exemple 100 personnes qui ont répondu à votre questionnaire, vous pouvez quand même faire un T de student ou une ANOVA un facteur, même si la distribution n'est pas normale. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt